Que le Seigneur soit vraiment béni. Le vent nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume, chapitre 100. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume, chapitre 100.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 Car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous sommes frères et soeurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à ton retour. Nous pouvons contempler comme David pouvait les crier, et s'habiter aussi en compéter, Père, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que c'est que l'homme Oh mon Dieu, nous te rendons gloire honneur. honneur parce que tu prends soin d'une créature, Père, oh Dieu, tiré de la poussière de la terre, pour laquelle tu as dit que tu as été tiré de la poussière, tu retourneras donc à la poussière, nous te disons merci pour ta, ta sagesse infinie, mon Sauveur, tu es merveilleux notre Dieu. Tu es vraiment glorieux, notre roi. Et nous te remercions vraiment pour tout le soin que tu ne cesses de nous prodiguer, ô oh, notre Dieu. Malgré nos faiblesses, mon sauveur. Oh Dieu. Quel Dieu autre peut-être plus que toi, mon bien-aimé Père. Tu es réellement le seul unique Dieu. Et en qui réellement nos cœurs et nos âmes sont tournés encore ce soir, ce soir mon bien-aimé Père Saint, pour te dire vraiment de tout notre cœur merci. Merci de ce que tu vis, ce que tu existes, au notre Dieu béni soit ton Seigneur, mon Roi, pour la lumière encore que tu as manifestée, mon bien-aimé Pâtivissant, pour que nous qui étions dans les ténèbres, Seigneur, nous puissions marcher dans la lumière, mon Roi, et nous l'avons reçue, cette lumière, nous te remercions vraiment, Père, du fin fond de notre cœur. Merci encore pour, pour ce peuple qui reconnaît le son de la trompette, mon Roi, et qui marche à la clarté de ta face. Et encore aujourd'hui, Père oh Dieu, nous te remercions pour ce souffle de vie et, et la grâce d'être rassemblés aussi en, en ces lieux, Père, au oh Dieu, avec tous nos frères, ces sœurs aussi et ceux aussi qui sont aussi en, en connexion à différents endroits, qu'ils soient aussi bénis, Seigneur. Merci pour la prise de conscience de ce que toi tu es pour nous et ce que toi tu fais, Seigneur. Merci encore pour le chant et les cantiques, mon Père, que nous avons pu chanter avec autant d'allégresse et aussi de joie. Merci encore pour ta présence encore ce soir. Au travers des chambres, mon père, mes personnes, nous te voyons à l'œuvre, Père. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et soeurs. Oh Dieu, partout, ils nous rencontrer, Pas parce que tous en chacun de nous nous avons vraiment besoin de toi besoin de te voir encore en action Père dans notre vie parce que nous te voulons davantage et davantage encore Seigneur oh Dieu dans la vie de chacun de nous Père oh Dieu et chaque jour qui passe nous te voulons Père et nous voulons encore plus de toi mon mais Seigneur pour voir encore faire plus encore pour toi mon Seigneur oh sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu es pour nous Seigneur oh Dieu merci encore pour tout ce que tu as fait tu as permis encore que nous puissions encore faire encore en cette soirée nous rendons gloire à ton nom. Père, pour le pardon aussi de nos péchés Père, nos manquements, mon bien Père, tu disons, nous te sommes reconnaissants Notre cœur est rempli d'allégresse et de joie Mon bien Père, oh Dieu, pour ce que toi tu es Père, à toi la gloire et l'honneur La puissance et la victoire, car nous t'avons ici Remercié, prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ Amen Qu'il soit béni, notre Dieu Qu'il soit aussi exalté Et qu'il soit aussi Celui qui nous donne aussi la force comme il est fait que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous chantons les chants de Sion parce que nous réalisons la grâce que Dieu nous a réellement aussi accordée. Et c'est pour cela que nous lui exprimons cela au travers des de cantiques inspirées. Et nous voulons être de ceux-là aussi qui, au plus profond de leur cœur, leur désir, c'est de pouvoir s'attacher à celui qui leur a fait autant de bien dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est vrai, comme les disciples lui avaient dit, effectivement, il dit « mais nous avons tout quitté, nous avons quitté nos familles, nous avons quitté tout cela pour pouvoir te suivre, effectivement » et dit effectivement que votre récompense sera grande non seulement sur cette terre, mais aussi dans les siècles siècle à venir. C'est pour ça que nous nous réjouissons, malgré tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir, nous, nous soupirons de tout notre cœur pour que ces jours-là viennent où nous pouvons aussi le voir. Nous vivons certainement, de tout notre cœur, nous réalisons que, si nous vivons, c'est parce que nous soupirons à quelque chose de très important dans notre vie. Notre vie sur cette terre, je parle bien de ceux qui sont dans cette condition, effectivement, n'a vraiment pas beaucoup d'importance, si ce n'est que de pouvoir faire ce qu'il faut pour que nous puissions être de notre côté. Je pense que c'est quoi C'est l'apôtre Paul qui le disait, que nous gémissons. Gémissons. C'est vrai qu'on veut être beaucoup plus longtemps sur cette terre. C'est la nature de l'homme. L'homme naturel, l'homme tel qu'il est, a, a vraiment des désirs et beaucoup aussi des projets dans son intérieur et qu'il veut réellement aussi accomplir. Et nous, nous, nous savons aussi que nous réalisons que la Bible nous fait comprendre que les Seigneurs euh, sont de nos cœurs reins. Il voit aussi ce que nous avons comme désir. Et il veut aussi que nous puissions aussi recevoir selon aussi les désirs de notre cœur. C'est pour ça qu'il nous dit que fais donc de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous comprenons aussi que la plupart du temps, ce que nos cœurs désirent, c'est aussi le bien-être sur cette terre, dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous voulons toujours avoir, nous voulons être bien. Il n'y a personne que je pense, d'une certaine manière ou d'une autre, qui euh, ne s'intéresse pas beaucoup, effectivement, aux choses dans ce monde qu'il entoure et pour lesquels, d'ailleurs, il, il prie constamment pour que le Seigneur change sa vie. Eh bien, on prie effectivement pour que le Seigneur change sa vie. En fait, on ne pense pas beaucoup plus à à, à la vie, en fait, que Dieu nous a donnée, mais c'est la vie que nous avons autour de nous. C'est-à-dire que, euh, que nous puissions avoir plus de biens matériels, que nous puissions avoir plus d'aisance, effectivement, dans notre vie de tous les jours, effectivement. Et ça, c'est l'apanage de tout un chacun, chaque homme sur cette terre. Mais et en ce qui concerne, maintenant, c'est là que la différence se marque, effectivement, entre nous et, et les croyants, en fait entre nous et, et le monde, effectivement, la différence qui doit se marquer, effectivement. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous qui avons cette grâce d'être des parents, qui connaissons, effectivement, les Seigneurs, qui avons les parents, avons les enfants, pardon, nous devons instruire nos enfants. Selon les choses qui concernent Dieu, pour que leur cœur en grandissant ne puisse pas s'attacher aux choses matérielles, mais que nos enfants aient la conscience que la richesse qui est au-delà de ce qu'on voit, elle est plus grande que les choses matérielles, et qu'en vivant, ils ne puissent pas s'accrocher toujours à des choses qui sont... Vous savez, matériel qu'on peut toucher effectivement, mais aux choses. C'est l'héritage que nous devons laisser à, à, à nos enfants. Leur apprendre à pouvoir réellement s'accrocher à celui qui est l'auteur de toutes choses, en fait. Qu'ils les connaissent effectivement dans sa plénitude. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur, que Dieu nous assiste. Parce là, nos enfants peuvent le devenir et le croire lorsqu'ils verront notre vie. Aussi que nous ne sommes pas des matérialistes, mais que nous vivons avec même le peu que Dieu nous donne. Nous nous nous nous réjouissons de cela. Alléluia. Oui mon frère, oui ma soeur. C'est pour ça que Abraham s'est tellement accroché à son Dieu. Il avait voulu que son fils Isaac soit inculqué de cela, de l'amour de son Dieu à lui. Oui. Et Dieu lui avait dit que je serai ton Dieu et de ta postérité après toi. C'est le plus grand, le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, à nous. Oui mon frère, oui ma soeur. Cet, cet enfant a pu voir effectivement son père, que, ce que son père disait, il le croyait, et il a pu voir, c'est pour ça que, souvenez-vous, nous l'avons souvent dit, il dit, mais père, mais voici donc le couteau et où est l'agneau pour les sacrifices C'est qu'il savait que son père le faisait, que son père adorait son Dieu-là, et quand il a parlé en enfant, il dit, mais l'éternel, c'est pour voir à lui-même, de l'Holocauste, l'enfant a compris et mon père a confiance en son Dieu. Je l'ai toujours vu en confiance en son Dieu. Et l'enfant avait foi. Et c'est la vérité, frère et soeur. C'est pour ça qu'il s'est laissé lier. Il n'a pas crié. Il n'a pas gigoté. Il avait confiance en son père et en Dieu de son père. Donc nous, nous avons vraiment dans notre marche de tous les jours que nous puissions comprendre... Les promesses que le Seigneur, notre Dieu, nous a aussi données. Et il a dit que, David l'a dit, nous le répétons souvent pour que nous puissions être conscients de ce que Dieu nous a vraiment donné. Au-delà même de notre espérance, de notre même pensée. Il dit « J'ai été jeune, il a vécu cela. » J'ai vieilli. Il a vécu cela. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Frère, ma soeur, Dieu ne peut pas changer sa parole. Non. Il dit ni sa postérité. Mendiant son pain. Impossible. Alors je dois enseigner à ma postérité Que mon Dieu à moi que je sais. Alléluia. Il ne t'abandonnera point. Alors accroche-toi à ces dieux-là. Et pour cela, il faut que nos vies influencent aussi nos enfants. Et pour ça, quand on leur tellement matin, à la liberté, maman il est bon, je peux faire ceci, je peux faire cela, vous ne les aimez pas. Quand on voit des enfants qui sont encore des bébés, les mamans qui les remettent des télés ici et qui les laissent s'habiller comme des, des prostituées, et on dit qu'on aime les enfants. C'est qu'on n'aime pas nos enfants. On les éduque mal parce qu'on veut les offrir à Satan. Vraiment. Mais c'est sûr et certain. Un parent qui aime son enfant ne peut pas voir son enfant comme une prostituée ou comme ça, comme un chien. Non, non, non, non, non. Son désir, c'est que, non, qu'il connaisse le vrai Dieu. Et ce Dieu-là, j'ai connu. Voici comment je suis. Si toi, maman, t'habites comme une prostituée, comment veux-tu que l'enfant change L'enfant ne peut pas changer. Il se sent réconforté, mon frère, dans toutes les saletés. Tu détruis ce qui est à toi en pensant que c'est très bien, effectivement. Mon frère et ma soeur, nous devons revenir à, à considérer ce que Dieu nous a réellement donné et accordé la grâce de pouvoir avoir et qui est plus précieux, c'est que c'est de connaître ces dieux-là, effectivement, qui nous a appelé effectivement à, à le servir. Nous pouvons le voir avec tout cela, que Dieu a accordé aussi cette grâce comme Isaac, comme Abraham, comme Isaac et, et comme Jacob, ainsi de suite, effectivement, et puis Joseph, ainsi de suite, comment ils ont eu à pouvoir réellement aussi voir, peu importe ce qui peut arriver, même s'il y a des fluctuations, mais aussi longtemps que toi-même. Tu t'accroches à la parole de Dieu. Dieu prend soin effectivement de ce que nous, nous, nous avons aussi appris que si nous nous occupons des choses qui concernent Dieu, mais vraiment de tout notre cœur, qu'on soit vraiment sincère, Dieu s'occupera de nos affaires. C'est pour ça, pense, ah, quand on a posé la question au Seigneur, il, il dit quel est le premier et le plus grand. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs et beaucoup de gens oublient, ils, ils mettent d'abord davantage, tout d'abord leur intérêt. Seigneur, tu dois faire pour moi. Seigneur, fais. Vous dites pas comme ça, mais en fait, dans sur votre subconscient, tu dois d'abord faire pour moi. Seigneur, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Ce que je veux mais tu ne dis pas, Seigneur, aide-moi à faire ce que tu veux. On le répète seulement comme une formule, mais ce soit une, une façon de vivre. Que ta volonté seule soit faite sur la terre. Je me bats pour beaucoup de choses, Seigneur, mais je ne sais pas quelle est ta volonté. Alors ce que je veux, c'est que tu me montres ta volonté. Je suis disposé à faire ta volonté comme toi tu la veux. C'est vrai qu'il y a un combat au-dedans de moi, que je voudrais faire ce que je veux, je suis un humain, mais je me consacre à toi Seigneur, fais-moi grâce. Enlève tous ces combats-là qui me disent fais ce que tu veux, non je veux faire ce que toi tu veux. Et c'est vrai mon frère, quand on est comme cela, alors vous verrez comment Dieu va faire, il vous donnera ce que votre cœur. Mais ne le faites pas parce que vous voulez que Dieu vous donne ce que votre cœur désire, parce que ça c'est du marchandage. Seigneur, je te prie, tu as fait la promesse que tu me donneras ce que mon cœur désire. Alors, je désire ça, alors donne-moi. Dieu ne le fera jamais. Enfin, bon, vous savez, ce sont déjà du monde, des soi-disant croyants qui peuvent faire comme ça. Mais un fils de Dieu, il ne jamais avec Dieu. Non, non, non, non, non. Amen, amen. Il dira toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis un témoin sur la terre pour toi, en fait. Parce que si aujourd'hui, le monde doit voir Christ. Mais c'est pas toi, ça. C'est par toi, mon frère, que Christ doit être vu dans ce monde vivant parce que tu rends témoignage qu'il est le même, il vit. Alors, il vit où C'est que Dieu a voulu, Tabal clé en toi. C'est en toi que Dieu veut avoir sa demain. Nous allons lire dans le livre de Colossiens. Je pense que c'est cela. Juste rapidement, Colossiens et, et, et, et, et je pense au chapitre euh, 2, Colossiens, chapitre 2. Ah, notre Dieu est bon. Hein. Nous aimons notre Dieu et nous lui demandons la grâce de nous aider à pouvoir nous accrocher à lui. Colossiens au chapitre 2. Alors. Je pense que c'est cela, nous pouvons ah, commencer à partir du verset euh, 8, et puis bon, nous allons continuer après, puis nous prions, vous allez vous asseoir, nous continuons après. Alors il dit, euh, verset 8, Colossiens 2, chapitre 2, verset 8, il dit euh, « Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et, et par une vaine tromperie. Attendez, je pense que je, je vais prendre la même euh, version que, que vous ici, parce que vous, les expressions qui sont utilisées là sont un peu euh, différentes. Voilà, donc, nous étions au verset 8. Et prenez donc garde que personne ne fasse de vous donc sa proie par la philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, et, et, et sur, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Amen. Nous voulons de tout notre cœur te dire merci Père pour le privilège. Vraiment, c'est une grâce. Et, oh Dieu, d'être dans ces lieux, dans cet endroit, avec un peuple qui est à toi, qui est consacré à toi Père, malgré les difficultés, il est toujours là, mon béni, mon père Saint, parce qu'il reconnaît qui tu es pour lui, mon sauveur. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Et tous ceux-là qui sont aussi en connexion tant dans différents pays, mon béni, mes père Saint, oh Dieu, qu'il soit aussi béni Père. Bénis-nous encore en cette soirée, comme tu nous as bénis au travers des chants et des cantiques. Nous, nous sommes réjouis en, en chantant des chants de Sion. Merci, merci vraiment, Père, parce que cela nous, nous console encore davantage et nous réjouit, et nous place encore dans ta présence, mon roi. Nous voulons de lire ta parole, puis-tu vraiment nous éclairer. Je te demande cette grâce, mon Père, au nom de jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous pouvons réaliser combien euh, ces paroles qui sont donc exprimées, parce que nous pouvons voir effectivement, quand il s'adresse effectivement au, au peuple de Dieu, qui se trouve effectivement au à, à, à, à, à Colosse, évidemment, il montre en réalité aussi la position dans laquelle ces, ce peuple se trouve, et, et les amène aussi à pouvoir maintenant considérer et puis comprendre et avoir encore plus de lumière pour qu'ils réalisent effectivement les privilèges et la grâce et l'importance effectivement de cette visitation que le Seigneur leur a accordée. Alors là, il nous fait part effectivement je pense que nous l'avons lu euh, euh, répété effectivement à ce moment où on l'a cité euh, le chapitre 1, verset 15 effectivement, vous le savez, comme il parle effectivement que euh, les fils et l'image du Dieu invisible, effectivement et puis ici, euh, je peux le dire peut-être Chapitre 1, puis nous revenons chapitre 2, effectivement, verset 1 dit, Paul, donc apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont donc à Colosse. Vous vous trouvez, vous vous réalisez que ce sont les mêmes plus ou moins paroles qu'il a exprimées aux Éphésiens. Amen. Donc pour montrer que ce qu'ils ont reçu là-bas, c'est que s'ils si sont aussi reçus ici à Colosse, effectivement, et la, la position dans laquelle ils il se trouvent. Il dit effectivement ici, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Pour avoir un amour pour tous les saints, il faut que quelque chose de Dieu entre en vous. Nous l'avons vu ici, hein, nous l'avons juste référé en cela, quand nous avons parlé de la justification, et puis la sanctification, nous avons dit que là-dedans, le Seigneur n'est pas encore dedans. Donc là, parce qu'il y a un travail de nettoyage qui doit se faire, effectivement, il ne peut pas habiter là-dedans. Mais c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, ben c'est l'amour de Dieu, non, qui rentre dans le cœur, effectivement. Alors on aime tout le monde. Okay. C'est qu'ils avaient expérimenté quelque chose. En fait, ils parlent à ces hommes qui ont eu à pouvoir avoir cette grâce de pouvoir réellement recevoir la, la chose qui vient des dieux par la parole de Dieu, comme ceux qui étaient ces jours-là, au jour, le jour de Pentecôte, ils n'avaient pas reçu l'imagination ou l'interprétation ou près ou, ou de quelque chose qu'on a eu à pouvoir réellement pondre d'une certaine manière ou d'une autre. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ils ont eu à pouvoir être dans la présence, de pouvoir voir la de Dieu dans les hommes, et puis la parole de Dieu, effectivement, qui ramène l'homme à pouvoir considérer et comprendre, effectivement, l'amour de Dieu à l'endroit de l'homme, effectivement, qui était donc perdu, et comment Les Seigneur est venu pour pouvoir le ramener et le positionner, effectivement. C'est pour ça qu'ils ont crié, effectivement, dit, mais, oh, homme, oh, frère, que nous Parce que l'apôtre Pierre les a réellement démontrés que l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, qui est, qui est venu et qui est mort, effectivement, pour, pour pour le pardon de nos péchés. Amen. Et puis c'est pour ça qu'il dit, répentez vous et que chacun de vous soit baptisé. Et, et parce que c'est pour le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. C'était la chose qui faisait obstacle entre Dieu et, et les hommes. Effectivement. C'est merveilleux de pouvoir entendre. Je comprends maintenant aussi davantage, plus le temps passe, nous allons tenir. Je comprends maintenant pourquoi ces jours-là les, les, les anges, dans Luc chapitre 2, les anges sont venus vers le fermier pour dire, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Parce que mon frère, et, et lui-même, le Seigneur l'a le Seigneur dit hein, dans, dans, dans les livres des aïus, Luc aussi vous connaissez cela, non Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a roi pour apporter les bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est ce que lui, il est. Et, et vous vous rendez compte, frère, que c'est parce que... Et bien, l'apôtre Paul nous, nous ramène aussi dans Ephésiens, au chapitre 2, il dit, mais vous qui étiez morts par vos offenses. N'est-ce pas vrai Et dans Colossiens, au chapitre 2, aussi, il, il, il nous revient à cela aussi pour pouvoir montrer, en réalité, ce que... Le Seigneur, notre Dieu, a fait et qui a fait de toi et moi que nous devenions non pas des soi-disant croyants, non, pas des, des croyants limitrophes, parce que nous l'avons aussi appris dans les Saintes Écritures que quand Dieu commence une œuvre, ce n'est pas un homme et se fatigue au milieu, non, il achève toujours. Donc, quand ce qu'il fait est toujours parfait. Nous l'avons lu il y a longtemps avec vous dans Genèse chapitre 1. Quand, quand Dieu dit mais Dieu vit que cela était bon, vous vous souvenez non Donc ce que Dieu fait est bon et parfait. Donc il n'y a absolument rien à rajouter ni rien à retrancher. C'est ce que Dieu est en train de pouvoir faire et qu'il a fait effectivement pour nous et dans lequel effectivement Isabelle, c'est là que l'apôtre Paul ramener ce peuple qui ont eu à pouvoir avoir, parce qu'il faut qu'il y ait un début quand même pour que. Alors parce que, vous savez, lorsqu'un enfant naît, on ne va quand même pas commencer à le pousser à pouvoir marcher directement. Non, on lui laisse le temps. D'abord, il marche un peu à quatre pattes, on reste à son rythme, effectivement. Et quand il commence à voir, se redresser, marcher, on voit un peu. Et puis évidemment, quand il marche bien, maintenant on lui apprend comment courir. Et c'est comme cela qu'effectivement, qu il a d'abord montré au peuple de Dieu, d'abord, la grâce de pouvoir d'abord être choisi par Dieu. Est-ce que vous comprenez cela Il dit, vous étiez morts par vos offenses, mais Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a fait grâce et nous sommes sauvés par grâce. Donc, ce n'est pas le fait que nous avons fait quelque chose. de Dieu a manifesté sa grâce à ton endroit. Pour pouvoir te prendre effectivement là où tu étais, pour pouvoir te placer maintenant dans la voie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans ce chemin-là que tu seras justifié, sanctifié et rempli. En dehors de ce chemin, tu n'y es pas. Il faut d'abord qu'il te ramasse, messieurs. Ça c'est la grâce de Dieu. Comme l'Écriture l'a dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ. Donc nous, nous devons, chaque jour de notre vie, même si nous avons fait 50 ans, n'oublions jamais d'où est-ce que nous venons. Où est-ce que nous étions, où Dieu nous a trouvés. C'est pour que cet amour de ces dieux ne diminue jamais dans votre intérieur. Parce qu'à force de pouvoir être dans l'habitude que je suis, je suis, tu oublies d'où tu as été tiré. Alors à ce moment-là, tu ne sais plus lui dire merci tous les jours. Mais quand tu te souviens toujours ta Seigneur, j'étais là dans le saleté. Personne ne s'était occupé de moi. Mais toi, tu es venu me chercher. Alors chaque jour que je puisse avoir 15 ans, 16 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, l'amour ne va pas changer pour Dieu. Je le remercierai tous les jours de ma vie parce que quand j'atteins 70 ans, je dis que ça commence à pencher. Je vais te rencontrer. Si tu ne m'avais pas ramassé, je serai dans l'autre direction. Alléluia. Mon frère et ma soeur, chaque jour. L'amour de Dieu doit augmenter dans ton cœur. Que ça ne diminue jamais, frère. Amen. La reconnaissance, Seigneur, si tu n'étais pas venu, si je mourrais aujourd'hui, j'irais de l'autre côté. Mais aujourd'hui, si je meurs, je vivrai éternellement. Et ça, gratuitement. Amen. Oh, que son nom soit béni. Amen. Il a fait, il est fait, et gratuitement. Donc, chaque jour de ma vie, je dois être reconnaissant à ces dieux. Alors, il ne fait pas, nous continuons juste à pied, nous retournons dans l'année. il dit nous rendons grâce à Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment aussi fait connaître. Donc, voyez-vous que il nous ramène à ce que nous puissions réaliser qu'il s'adressait à ces hommes à ces femmes parce que quand on parle effectivement que là comme il dit c'est effectivement que à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux ce ne sont pas des païens hein, qui ont l'espérance dans les cieux mon frère, ce ne sont pas des soi-disant croyants, non monsieur, ce sont des croyants ils croient de tout leur cœur qu'effectivement que oui nous avons un lieu, parce qu'un croyant il est un croyant, c'est-à-dire que quand je dis il est croyant, c'est-à-dire qu'il croit sincèrement ce que Dieu lui a dit, c'est que Dieu a dit dans les scènes d'écriture, c'est pas comme celui qui, je crois c'est vrai, mais il discute, mais il commence à pouvoir raisonner, mais il commence à dire, mais est-ce que c'est possible Non, pour les croyants qui est croyants, tout est possible. Et quand il dit tout est possible, effectivement, il le croit sincèrement. C'est cela ce que Dieu veut, veut de nous, en fait, que ce que nous avons, qui nous a donné, parce que la foi que Dieu nous a donnée, il n'y a pas eu de peut-être. Mais, mais la foi qui vient de ton imagination, dans laquelle tu t'efforces à pouvoir, oui, certainement, il y a de peut-être. Mais quand c'est un don qui vient de Dieu, pour être sauvé, pour croire, Mais c'est tellement 100% vrai. C'est-à-dire que quand tu l'as, eh tu crois seulement ce que Dieu a dit. Tu ne t'efforces pas, mon frère et ma soeur. Non, cela vient et tu le crois de tout ton cœur. Et voilà qu'il montre effectivement au peuple d'où dans, dans, est-ce qu'ils sont donc tirés et ce que Dieu a fait d'eux et comment Dieu est venu maintenant placer. Parce que moi, je ne peux pas aimer un frère si réellement, dans mon âme, Dieu n'a pas versé son amour. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que je ne peux pas, moi, vous aimer si à l'intérieur de moi, il n'y a pas d'amour de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, que pour que je puisse vous aimer, il faut que Dieu y fait quelque chose. C'est que celui qui vous a aimé les premiers, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez Donc c'est Dieu-là qui met son amour au-dedans de l'intérieur, de la personne, pour que nous puissions avoir... Comprenez bien, ce il, il, il, il montre effectivement au peuple pour qu'il voit effectivement le travail en profondeur que le Seigneur lui a fait. Et le Seigneur ne l'a pas fait comme ça, mais il l'a fait effectivement au travers de quelqu'un. Oui, parce que si vous vous souvenez encore dans, dans les scènes écritures, dans Ephésiens dans, dans, dans au chapitre 2, et, et, et, il, nous, il nous a dit quelque chose dans le chapitre 2, je pense verset 11, juste rapidement, puis nous retournons dans ce que nous avons lu. Ephésiens au chapitre 2, je pense que c'est cela. Oui, euh, verset 11, voilà. Il dit ici, vous connaissez même par cœur, je pense, il dit, mais c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. Appelez donc un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont donc à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, et puis il dit privé du droit de cités en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, que nous n'avons rien. Mais maintenant, quand cette personne est entrée en scène, c'est à ce moment-là maintenant que les choses ont changé, que Dieu a fait de vous qui étiez de Colosses, ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Autrefois, vous étiez donc des païens. C'est ce qu'il a expliqué, effectivement, ici, je pense, dans les scènes d'écriture, Colossiens au chapitre 2, que nous avons lu effectivement, je pense que c'est là. Hein, Colossiens chapitre 2, le verset 13, nous avons lu le verset 8, effectivement. Je saute verset 13, il dit ceci, il dit. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous vous souvenez non Il a utilisé la même parole effectivement avec les, les Ephésiens. Éphésiens. Donc quand on parle d'Éphèse et puis Colosse, c'était des villes dans lesquels, effectivement, les croyants se trouvaient. Donc, leur ramenant à pouvoir voir, effectivement, de quelle manière, effectivement, Dieu a fait en sorte qu'ils qu deviennent. Et, et puis même, si vous remarquez très bien, dans le chapitre 2 des Éphésiens comment cet homme de Dieu a été conduit pour, pour pouvoir démontrer, effectivement, le choses clairement, Enfin, de nous faire comprendre maintenant ce que nous sommes devenus. Regardez, chapitre 2, nous retournons là-dedans, Ephésiens, chapitre 2, je vais lire simplement le verset, verset, verset 19. Hmm. Verset 19 il dit Mais ainsi donc Vous n'êtes plus des étrangers Vous vous souvenez Mais vous n'êtes ni des gens du dehors Mais vous êtes concitoyens Des saints gens de la maison de Dieu Non, vous n'êtes plus des gens du dehors Effectivement et pourtant avant Nous étions donc des gens du dehors Donc maintenant il nous montre pour que nous puissions Voir comment quel parcours nous avons eu Pour arriver parce que c'est là c'était des, des circoncis effectivement. Ils avaient le droit de citer en Israël, aux alliances, parce que le patriarche c'est leur patriarche eux. On dit bien les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous, nous étions cent fois sans Dieu. Les dieux d'Abraham, ce n'était pas notre Dieu. Il était les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël. Il nous montre le parcours, effectivement, comment nous qui étions sans espérance, sans fois sans Dieu, nous n'avons pas de salut. Comment nous sommes parvenus à avoir le salut Comment ces saluts vous est-il arrivé, effectivement Oui. Mais c'est par la prédication de la parole de Dieu. Parce que que ce soit les Colossiens ou les Éphésiens n'étaient que des païens. Alors il a fallu que Dieu envoie des hommes. Amen. Alléluia. Pour aller annoncer les saluts. Et quand vous avez entendu prêcher, effectivement, vous l'avez reçu. Vous avez reçu qui C'est pour ça qu'il dit dans Colossiens au chapitre 2, je pense que effectivement au chapitre je pense c'était le chapitre 2, Colossiens, je pense que c'est cela, oui. Colossiens Colossi, chapitre 2. Et oui, voilà, voilà, voilà. Et il nous dit, verset 8, il dit, mais prenez donc garde que personne ne fasse vous sa preuve par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rythmes, les principes de du monde, et non sur Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant il, dit que il faut que vous fassiez attention parce que vous devez d'abord comprendre comment mais de quelle manière vous êtes passé des paganismes à, à la foi. Il n'y a pas eu effectivement quelqu'un qui a eu à pouvoir vous changer de là. Parce que quand il parle effectivement de la philosophie, mais en fait ce sont tous les théories que les hommes viennent par après ajouter et dire ceci. Donc il dit, mais il parle de beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier de qui, effectivement, sous quelle base vous êtes ce que vous êtes. Amen. Mon frère et ma soeur, l'apôtre Paul dit, mais la parole, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Donc si vous avez même la parole, que vous passez pas en train la parole ah oui, de Dieu, effectivement, mais qu'il ne l'est pas, mais s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, elle ne pourra jamais changer. Il ne pourra pas vous changer. Donc, il parle aux Colossiens pour que ils prennent conscience, effectivement, qu'ils sachent, effectivement, mais de quelle manière ils sont devenus de là à là. Parce que frères et sœurs, si cela n'a pas eu un pouvoir, regardez, je pense que c'est pour que vous puissiez comprendre, parce que parfois vous dites, mais nous ne saisons pas tellement très bien. Regardez, je pense, le livre était son C'est quoi? Un ou deux de je pense. Un... L'apôtre Paul le dit, vous connaissez cela. On va les lire avec vous. Voilà, dans un Thessaloniciens, je pense que c'est ça, oui. chapitre de Paul, aux Thessaloniciens, je pense, oui, chapitre, chapitre 2. Il dit ceci, verset 13, comme le chapitre 2, verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous suivez cela Que nous vous avons fait entendre, c'est l'apôtre Paul qui dit, donc, cet homme ici, quand il dit que nous vous avons fait entendre, il sait pourquoi il dit cela, parce que à chaque fois qu'il a parlé même au, au Colossiens, il a dit, mais Paul, apôtre, par la volonté de Dieu. Hein, qui, il, il, il exprime clairement pour que le peuple de Dieu comprenne. Je veux que vous compreniez cela d'une manière assez sainte. Hein. Et le peuple de Dieu, de Colosse, comprenne qu'effectivement que si Dieu a envoyé cet homme, c'est qu'il a la parole des dieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il a montré, effectivement, pour qu'ils voient d'abord qu'ils sont passés du paganisme à la foi chrétienne pour faire partie du peuple de Dieu parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle est cette parole que Paul a pu prêcher Regardez cela dans le livre d'Ephésiens. De non, par pardon, exemple, pardon, c'est dans Corinthiens, pardon. Un ou deux Corinthiens, je pense, ou des Corinthiens. Des Corinthiens, je crois que c'est deux Corinthiens, si dit nous disons, euh, à partir du verset 3, de Corinthiens 4, verset 3, il dit, si notre évangile, vous entendez bien, notre évangile, c'est l'évangile qui lui prêche, et, et, et, et, et vous, vous, vous entendez, non, si notre évangile, c'est bien l'apôtre Paul, hein notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent notre évangile. Et si nous prenons dans Galate, afin de pouvoir vous rafraîchir encore la mémoire, il nous dit ici, hein, Galate chapitre 1, je retournerai de Corinthiens, Galate chapitre 1, verset 1, il dit...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 altérer ou renverser l'évangile de Christ. Vous vous souvenez? Alors maintenant, nous prenons le verset qui suit ceci. Verset, vous connaissez cela à la suite, hein? Verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, écoutez bien, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc c'est cet évangile qui dit, mais si notre évangile est encore voile, il dit, mais l'évangile qui a été prêché par moi ne pas de l'homme. Et puis il continue en disant ici, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc Jésus l'a appelé, notre Seigneur, il a appelé, il a envoyé, il lui a donné la parole qu'il devait prêcher au peuple de Dieu. Pour qu'en écoutant, qu'ils entendent, qu'ils comprennent effectivement que non, ce n'est pas l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre, ni c'est. Non, non, non, non. C'est bien la voix du Seigneur qu'on entend. Amen. Donc c'était nécessaire. C'est pour ça que nous, nous pouvons continuer à retourner au chapitre 4, au chapitre 2 de Corinthiens, verset de Corinthiens, verset 4, il dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Enfin, fait, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de qui de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, l'évangile qui prêche, c'est bien l'évangile de Christ. C'est pour ça que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir le dire le répéter en disant que c'est une bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire que cet évangile du royaume. Ah oui, sera prêché donc dans le monde entier, jusqu'au système de la terre. Il dit, mais nous prêchons cet évangile de Christ. C'est important que vous prêtez attention, c'est nécessaire. Il dit, ce que nous prêchons, effectivement, donc, c'est l'évangile de Christ, effectivement, il dit, verset 5, il dit, mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est bien, il dit bien, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous nous nous c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Voilà celui dont les Colossiens et les Éphésiens ont entendu parler. C'est lui qui avait la capacité de changer leur vie. Parce que nous, en tant que les hommes prédicateurs, nous ne pouvons pas changer votre vie à vous. Nous viendrons simplement avec des, des charges des fardeaux, des condamnations. Des... Oui, c'est l'esprit de l'homme, c'est la nature de l'homme. Mais la nature du Seigneur Jésus n'est pas comme cela. Les hommes ont pu voir que Jésus était différent. Parce que les jours où il a prêché, les gens ont dit, mais c'est pas possible. Il ne prêche pas comme les scribes et les pharisiens. Non, monsieur, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Il était différent. Même ceux qui ont envoyé pour l'arrêter, effectivement, ils sont arrivés. Ils l'ont écouté. Dit, jamais, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus était différent. Ses prédications étaient différentes. Il aimait les gens, il touchait le cœur des gens. Oui, les infirmes étaient guéris. Gloire à Dieu. Mais quand c'est les hommes, ils vous enfoncent davantage. Les Colossiens ont pu voir par Paul. ils ont vu Jésus. Le pardonnant, Jésus, accordant la grâce à ceux qui ne vont pas être grâce. Oui, c'est vrai, monsieur. Il dit, mais c'est celui-là dont nous vous prêchons qui vous a changé. C'est nécessaire. C'est pour te dire, mais personne ne fasse de voir sa par la philosophie ou ceci ou cela. Souvenez-vous. Ah oui, monsieur. Regardez bien. Nous trouvons la aussi, effectivement, au chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure. Enfin que vous puissiez. Ah oui, ah oui. Et puis nous prions parce que les temps aussi avancent un peu plus vite. Colossiens au chapitre. 6. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur, pour que nous arrêtions de pouvoir hein, tendre là-bas. Dieu, notre Seigneur, nous accorde la grâce de pouvoir savoir qui est le principal qui doit changer notre vie. Je voulais toujours répéter d'ici, que des hommes véritables de Dieu ne sont que des micros. Et Dieu n'a jamais demandé au peuple de prêter le regard sur les, les micros, mais c'est sur la parole. Amen. Vous voyez, comme la femme, je crois que la veuve de Serepta dit, a dit à Élie, « Je reconnais que tu es un homme de Dieu. » Vous vous souvenez, non Dites simplement les paroles de Dieu. Le peuple élu de Dieu sera vous respecté. Vous n'avez pas à pouvoir faire des oui, moi je suis, moi je, ce n'est pas nécessaire. Simplement, nous devons, nous avons besoin de rester. Il suffit simplement de poursuivre, c'est pas mais que Dieu nous aide. C'est ce dont Dieu a besoin. D'abord, il faut quand même que, si tu sais pas frère, que Dieu nous aide. Toi-même, tu dois quand même réaliser que j'ai besoin de te sauver. Amen. Si tu n'es pas d'abord sauvé, tu n'as même pas que le baptême du Saint-Esprit, comment tu vas aider ces hommes sois quand même sincère, vrai et bon il dit en tout cas je réalise que je n'ai pas reçu c'est pas parce que j'ai lu toutes les brochures que je connais les choses, que je sais savoir où je vais mais je ne sais pas encore très bien Seigneur aide moi je vais quand même mettre à genoux, je vais prier jusqu'à ce que non c'est pour ça que le Seigneur, ce ne sont pas les hommes mais le Seigneur il veille sur son peuple le seul qui aime son peuple c'est Dieu lui même il veille, il veillera, il agira encore davantage. Et c'est pour ça que il place effectivement aussi ce qu'il a... Vous savez, tous les hommes qu'on peut voir, effectivement, ils sont pas tous bons. J'ai pas entendu. Mais hein. c'est vrai, vous allez voir, parce que le Seigneur l'a dit. Moi, je suis pas bon, moi. Non, non, non. Il a dit dans les saintes écritures, il a, il a 100% dit que tout homme, moi ici, compris... C'est la Bible, frère. Amen. Que tout homme soit reconnu pour... Amen. Et qui doit être reconnu pour vrai. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Nous avons des voix, besoin d'entendre le Saint-Esprit. Pas l'homme, pas ses émotions, mais le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle, alors nous avons Dieu merci. Amen. À ce moment-là, c'est la vérité. Tout homme doit être reconnu pour menteur. Dieu l'a dit. Il n'y a qu'un seul qui est vrai. Parce que nous sommes d'abord tous conscients de l'iniquité. Dans ce monde ici, qu'est-ce que nous n'avons pas Mensonges et tout ça, de mauvaises pensées, nous l'avons tous, c'est vrai. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas nier, évidemment, oui. Tout un chacun de nous. Mais il nous a fait grâce, il nous a ramassés pour maintenant travailler. Mais maintenant, regardez très bien, la nature charnelle de l'homme reste toujours, toujours là. Parce que pour que l'homme arrive vraiment à aimer les autres, il faut vraiment qu'il ce soit un homme mort. Et beaucoup, beaucoup n'aiment pas mourir. C'est ça le problème que nous avons <rire> C'est sûr, c'est certain. Et, et quand un homme est mort, et puis, bon, faut pas dire que c'est... Non, c'est vrai. Quand un homme il est mort, les autres ne l'aimeront pas. Pourquoi Parce qu'on veut quand même qu'il nous aide à faire ce que, que la nature nous fait faire quand même. Et qu'on puisse être quand même comme tout le monde, effectivement, ici. Mais vous savez, un mort, quand il est mort, vous tapez, il n'agit pas. Le grand problème, c'est ceci, et je veux revenir ici. Le grand problème, est celui-ci, ce que vous dites que vous êtes mort, mais vous ne l'êtes pas. Oui. Non? Le Seigneur cherche à ce que vous puissiez mourir. Vous l'avez fait en démontrant par le baptême que vous êtes mort avec lui, mais vous n'êtes pas mort avec lui. Parce que quand vous êtes sorti, vous êtes sorti la même personne. Et vous continuez à vivre votre vie en fait. Et Christ vit sa vie, lui vous vivez la vous vivez la vôtre. Parce que si vous êtes vraiment mort, mais quelqu'un peut même vous insulter, qu'allez-vous faire Puisque je suis un homme qui est mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un vous insulte, même quelqu'un ne vous aime pas. D'abord, est-ce qu'un est mort il est récent qu'on l'aime C'est vrai, ma bien-aimée sœurs. est mort. Il est là, mort, allongé. Et, et, et il sent que je l'aime, même quand vous... Bah, il, est, il est parti, il sent, il n'entend plus rien. Il n'entend plus rien. Quand on dit il est mort, il est mort. Vous pouvez même les piquer, vous pouvez même les, les gifler. Pouf, il ne va même pas il va même. Vous voyez que vous, quand vous avez giflé, tellement vous avez giflé pour le garder, vous avez pitié, dit, oh, j'ai giflé, il, il, il, il ne le fait même pas. J'ai insulté, il ne régit même pas. Il est toujours... En fait, vous voyez, je, je, je, je, je, vous remarquez très bien que... Si, si vous le regardez bien les morts, vous frappez, vous l'insultez son aspect ne change même pas il est toujours comme ça vous avez insulté, vous avez frappé vous voyez, bon, c'est pas que, que si vous frappez, si vous insultez il dit, hey, comment, regarde comment il est vous voyez ce tu diras, ah non, il, il a entendu il n'est pas mort, il n'est pas mort il n'est pas mort, fais attention parce que il, il n'est pas mort vous comprenez, c'est comme ça avec vous quand quelqu'un t'insulte, on va voir que tu n'es pas mort. Dans un moment, si Dieu n'est pas venu me visiter, heureusement que j'ai vais à l'église. <rire> mais tu as dit que tu étais mort. C'est ça le problème. Vous ne réalisez pas, frère et on parle trop, mais en fait on ne vit pas ce qu'on dit. On dit, oh, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, oh, alléluia, c'est Christ qui vit à moi. Ah ben maintenant on vient vers toi. Quand ces soldats-là a giflé, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, bon, écoutez, je vais te montrer maintenant moi aussi. Non. Frère, c'est vrai que, ça fait mais c'est 100%, je ne sais pas comment que Dieu m'aide, je ne sais pas comment, frère. Mais si on n'en a pas ça, frère, on va aller où Vous ne pouvez pas dire, je vais vite continuer pour que vous puissiez voir, mais vous ne pouvez pas dire que, Seigneur, je ne pouvais pas le faire. Non, monsieur. Non, parce qu'il a fait de toi. Oui, pour toi, il a fait cela. Regardez chez vous, je, je, je vais lire rapidement. Peut-être que je ne vais pas rentrer en temps, parce qu'il est déjà passé à 21. Regardez bien. Nous retournons dans Colossiens chapitre 2. Qu'est-ce qu'il nous dit ici je relis que Dieu nous aide à ce que vous puissiez comprendre. Il dit, je vais verset 8, je vais rapidement, rapidement. Il dit, prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, vous comprenez cela Et s'appuyant sur la tradition des hommes, vous comprenez, n'est-ce pas Donc tous, les, tous ils font comme ça, nous aussi on doit faire comme ça. Est-ce que vous comprenez Alors il dit, et, et, et sur le rudiment du monde et non sur Christ. Parce que c'est votre fondement, frère. Alors continuez d'abord. car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que, que, que frères et sœurs, vous avez vraiment, vraiment besoin de lui parce que, puisque tout ce que vous pouvez désirer, que ce soit dans les cieux et même sur la terre, mais c'est trouve en lui. Vous le saviez, non non peut-être vous ne le saviez pas mais nous avons lu avec vous Colossiens au chapitre 1 à partir du verset 15 qu'est-ce qu'il nous a dit regardez je pense que c'est la même version que je mets quand même Colossiens chapitre 1 verset 15 il nous dit il nous dit ici il est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création écoutez bien car où c'est Vous pouvez lire, hein? hein Car en lui ont été créés, c'est en lui, non En lui ont été créées toutes les choses qui sont, Qui sont dans les cieux, et où c'est Sur la terre. Vous pensez qu'on disait, mais c'est dans la Bible. Quand vous dites tout est en lui, vous, vous, vous avez mis autre chose dehors vous chantez, non La planète divine, en Jésus incarné, tout est, tout est en lui. Quand vous chantez comme ça, ça veut dire quoi Mais tout ce qui est dans les cieux sur la terre est en lui. Mais maintenant, si lui il est en toi, soeur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée à moi. Il te bénisse richement. Si lui il est en toi, frère, mais tu as toutes choses. Tu as tu veux quoi Maison, tu l'auras Voiture, tu n'auras, c'est vrai, ce sont des choses de toll. Il peut tout te donner, mon frère. Il ne va pas te refuser, il connaît tes désirs. Mais tu tournes tu, tes désirs mal. Vous demandez, vous demandez, nous n'avons pas le temps. Frère, Jésus, qui est notre Seigneur, peut tout vous donner travail, maison, diplôme, il peut. Oui. Pourquoi vous en privez-t-il parce qu'il sait que c'est pour votre bien Amen. Ah, devons-nous, frères, et nous allons prier que Dieu nous aide. Si au moins nous pouvions comprendre ces choses. Tendre Père et précieux sauveur. Oh, nous voulons te dire merci. Combien tu es bon pour nous, Père oh Dieu. Combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. Ta parole est une richesse profonde, mon roi. Même si les hommes ne l'aiment pas. Mais nous, nous l'aimons, Père, parce que nous réalisons combien, au fur et à mesure que le temps avance, combien c'est tellement si important. C'est aussi notre refuge, mon bénémoine, Père, au oh Dieu, notre assurance, mon roi, être trouvé dans la parole de Dieu, être trouvé en Christ, mon roi. Alors nous, nous savons que nous sommes vraiment en paix, Seigneur, et que nous avons toutes choses, mon roi. Le combat est terminé, mon bénémoine, père du Dieu parce que toi, tu as vaincu, mon Père, au oh Dieu, nous entrons simplement dans le repos, mon béni, pères Père Dieu. Nous nous reposons, et tes œuvres attendent, nous nous reposons là-dedans, mon béni, mon Père Dieu. Alors, nous savons que nous arrivons au bon port. Béni soit ton saint nom. Ouvre nos yeux, mon sauveur, et nos cœurs afin que nous puissions croire et recevoir encore davantage parce que tu nous as tout donné mon bien-aimé Père Dieu. Merci pour tout Père Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai nous nous voulons te, te dire merci, nous voulons considérer ce qui est important pour nous, bien-aimé Père Dieu. C'est toi que nous voulons vraiment avoir davantage et, et considérer seulement ce que toi te nous dis et non pas ce que les hommes peuvent aussi nous dire mon bien-aimé Seigneur. C'est pour ça, que nous te demandons Grâce encore, Père Dieu, puisses-tu nous aider encore en ce temps où nous sommes. Et nous avons besoin d'avoir, oh Dieu de puissance cette de grâce, de marcher davantage avec toi, de lumière à lumière, de clarté en clarté, pour que, oh Dieu du ciel, que ces jours-là, nous ne puissions pas être surpris, mon sauveur Nous nous voulons avoir l'assurance que nous sommes réellement sur ce chemin, mon mais Père oh Dieu, que nous sommes réellement aussi dans, dans ces lieux, que tu as eu à pouvoir réellement aussi dire que, oh Dieu, les deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Nous t'implorons la grâce, mon bénévole Père, tu tu as dit que là où se trouvera le corps, là, c'est simplement les aigles, Père. Nous voulons vraiment là où se trouve la parole, les corps véritables, mais c'est toi qui es la vie et éternel, mon sauveur. Aide mon frère, aide ma soeur. Nous ne voulons pas venir par habitude, nous ne voulons pas repartir aussi avec l'habitude, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous voulons ressortir ici à, en pensant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup de docteurs, il y a, il y a beaucoup de démonstrateurs de, de beaucoup de choses, mon bénévole Père saint mais nous avons besoin de pouvoir d'entendre toi nous, nous guider, nous parler encore, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de pouvoir soupirer toujours à, à te voir encore à l'œuvre mon roi, parce que toi quand tu es là tu es le seul qui peut changer ma vie Seigneur Dieu, me transformer mon roi, tu, as, tu es le seul qui a la compassion pour moi mon bien aimé mes oh dieu je te remercie pour ce que toi tu es, Seigneur. Oh, je chanterai les chants des Sion pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais pour nous, mon béni, mon Père Dieu. Nous voulons vraiment prendre conscience de pouvoir te chanter comme cela, c'est toi. Oh, je te glorifie. Je te loue de tout mon cœur, mon roi. Et je chanterai les chants de Sion pour ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Béni mon frère. et Béni aussi ma soeur. Et donne-nous encore davantage l'entendement, Père, et ta parole, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Merci, merci pour ce que tu es et merci pour, pour ce que tu fais, à toi la gloire et à toi l'honneur et la puissance et, et la victoire. Merci pour les yeux que tu as ouverts et, et le cœur aussi davantage, mon roi, que et, et tu nous as donné, d'avoir un cœur touché. Et, et accepter ta parole pour nous transformer dans notre fort intérieur, notre imagination, notre notre fort pensée. C'est vrai Père Dieu, travaille-nous et, et soutiens-nous encore davantage. Je te remercie, je te remercie. Merci Père, bénis mon frère et bénis ma soeur et nos enfants, nos petits-enfants aussi. Mon de mon Père oh Dieu, et nous voulons être un témoignage pour eux aussi dans notre vie. Et, mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants. Oui, nous avons vraiment besoin de toi et soif de Dieu vivant. Merci. Merci, Père. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Béni sois-tu, Père. Merci. Merci, merci, oh Dieu. Merci encore et merci. Je te remercie pour le soutien, mon sauveur. Oh Dieu, si l'homme pouvait réaliser. Ce que c'est que la grâce que tu nous as faite, mon sauveur, nous te disons merci. Je te dis merci Père. les un fond de mon cœur, mon roi. Aide-nous, Père oh Dieu. C'est vrai. Comme Philippe pouvait dire, nous avons trouvé, nous avons trouvé. Nous te disons merci. Gloire à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Saint. Merci. Merci Père. Merci sauveur. Mon grand, je voudrais que tu viennes. Il y a un cantique, que j'aimerais bien que nous chantions. Et ça, tu, tu le connais bien, que Dieu vous bénisse richement. J'ai été glorifié. Tu connais, non Je ne le connais pas. Hein? Ouais. C'est un petit cœur, ah, oui, oui, c'est un petit cœur. Et puis, que Dieu te conduise. Je te glorifie. Je... See <laughs> you Sans le